Bon, bah bonjour à tous. Bonjour Nathalie, bonjour Mathilde. Donc, je vois qu'il y a déjà deux participantes qui sont arrivées. Euh, donc, il y a à peu près une, on avait prévu une dizaine de participants euh, aujourd'hui. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer parce qu'il faut qu'on respecte le, le, le temps de tout le monde. Je sais qu'on avait dit qu'on commençait à 8h30, on terminerait à 9h30. Et puis, euh, suite à cette, euh, à cette conférence, on a aussi une autre conférence avec des candidats. Où il y a à peu près, euh, on a eu 150 candidats. Enfin, on a eu quasiment 300 candidats qui sont inscrits en moins de 12 heures puis malheureusement la plateforme ne permet de supporter que, que 100, 150 personnes donc là on va on va essayer de, de faire euh, notre comment notre atelier euh, dans les dans les temps alors je vais commencer par présenter les, les différentes participantes et participants de, de ce panel. donc euh, aujourd'hui on a la chance d'avoir Nathalie Noël qui est une consultante en immigration donc euh, euh, assermentée en immigration euh, on va avoir Mathilde qui travaille avec nous et qui aujourd'hui euh, a un statut un peu particulier dans cette présentation parce qu'elle va nous parler en tant qu'immigrante. Hein, elle est au Québec depuis un certain nombre de, de mois déjà avec un permis vacances-travail. Donc, elle va nous expliquer euh, toutes les démarches, comment ça s'est passé, son intégration. Et euh, moi, en tant que recruteur, donc là, aujourd'hui, je vais avoir le rôle de, de, de l'intermédiaire entre les candidats qui sont à l'extérieur et les entreprises au Québec qui souhaitent euh, recruter des, des gens pour, euh, par rapport à ça. Alors ce qu'on va voir euh, dans, dans cette conférence aujourd'hui, c'est qu'on va aborder plusieurs sujets. En une heure, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de faire tous les sujets. Euh, Lorsqu'on a préparé cette conférence, on s'est vraiment posé des questions, euh, euh, quels sont les sujets qu'on allait retenir. C'est sûr qu'il y a un sujet qui va, qui va être quand même une des priorités, c'est l'impact de la COVID-19 versus l'immigration aujourd'hui et puis l'immigration demain, sachant qu'il y a des, des choses dont on n'a pas encore l'information parce que je pense qu'avec les semaines et les mois, l'Immigration le, le, Canada va décider certaines mesures ou pas. Euh, on va essayer d'être assez large sur plein de sujets, mais euh, on a eu beaucoup de demandes, euh, aussi bien versus les entreprises que les candidats, avec des sujets bien précis. Donc, euh, avec Nathalie et puis Mathilde, on aura l'occasion d'animer d'autres ateliers, comme celui-ci, euh, beaucoup plus spécifiques avec des, des, des sujets euh, bien, bien particuliers euh, selon les demandes qu'on a. Donc, euh, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de, de, de voir euh, plus en détail, euh, c'est les différents, euh, enfin, tout ce qu'on peut appeler un peu mythe et réalité par rapport au, au recrutement à l'international. Euh, Nathalie rentrera plus dans les détails de tout ce qui est du côté légal. Moi, je vais essayer de vous apporter aussi euh, est-ce que c'est vraiment long de recruter à l'international euh, Souvent, les gens nous disent oui, c'est long. Est-ce que ça a toujours été long Est-ce que ça sera long demain Ça, on ne sait pas trop. Hein, les, les... Le, le, les processus vont peut-être un peu changer. Est-ce que c'est compliqué On va en parler avec Nathalie parce qu'elle est à, au quotidien, enfin, dans, dans, ses, dans les dossiers administratifs. Donc, est-ce que c'est compliqué euh, Est-ce que ça coûte cher Donc, on va aussi euh, aborder le, le côté financier. Euh, souvent, les gens me disent c'est risqué de recruter à l'international. Il y a des risques d'erreur. Est-ce que les gens vont rester ou pas euh, on, on parlera de tout ça. Puis, on parlera aussi des différences culturelles et de l'intégration parce que ça fait partie intégrante du, du, du processus de, de recrutement à l'international. Il hein, ne faut pas oublier que quand on va chercher des gens à l'extérieur, euh, ce n'est pas un mec qui prenne le grand risque. Hein. Nous, en tant qu'entreprise, on est ici, on est confortablement installé dans un système qu'on connaît bien. Hein. On va chercher des gens qui sont à l'extérieur, qui vont euh, laisser de côté euh, leur famille, leurs amis, leur job, leur maison et tout ça pour venir ici. Donc, euh, oui, il y, y a aussi un, un gros travail d'intégration à faire par rapport à ça. Alors, euh, sans plus tarder, je vais euh, bah donner la, la parole à Nathalie. Nathalie, euh, toi aujourd'hui, ton, ton métier, c'est d'accompagner les entreprises au Québec depuis plusieurs années, euh, dans tout ce qui est documents et processus d'immigration. Euh, il existe plusieurs types de, de façons de recruter à l'international. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différents types de permis qui, qui existent là? Oui, bien sûr, ça me fait plaisir. Premièrement, je suis heureuse d'être là avec vous. Ça me fait plaisir, euh, et puis ça fait quelques années que je travaille avec Philippe. Alors, euh, puis ensemble, on travaille bien. Euh, Mathilde, bien, c'est nouveau, euh, mais euh, on fait, on, en ce moment, on fait un dossier ensemble, alors on, on apprend à se connaître. Alors, puis, je suis bien heureuse d'être ici. Alors oui, euh, au sujet des, euh, des différents permis de travail, euh, ce que je, je vous dirais, la règle numéro un euh, première, c'est que généralement, ça prend un permis de travail pour s'amener travailler au Canada. Sauf certaines exceptions euh, spéciales, comme des enquêteurs, des gens qui viennent de façon urgente, des militaires ou des choses à même. Mais première chose, ça prend un permis de travail. Il euh, y a, y a euh, différents types de permis de travail. Euh, ce que je pourrais dire, c'est qu'on pourrait les diviser en deux. Um, vous avez les permis de travail qui exigent, on, on appelle ça dans le langage courant là, de l'immigration, un e -E IMT. Euh, tantôt, je vous expliquerai quest ce que ça veut dire. Et puis, vous avez aussi euh, les permis de travail euh, qui n'exigent pas de On appelle ça ceux qui sont sur des, les, les codes d'exemption. Alors, ben, Premièrement, démarche, euh, euh, on, a, on a passé tantôt la démarche. La, la démarche d'un permis de travail, c'est deux parties. Partie un, employeur, l'employeur a euh, des étapes, euh, des procédures à faire. Une fois que l'employeur a fait ses démarches, à ce moment-là, euh, il y a le côté euh, candidat. Euh, qui peut demander son permis de travail. Alors, c'est un processus de deux étapes, euh, autant pour euh, euh, IMT que exempté Puis, Je vous parle de la, de la catégorie EIMT. Euh, c'est quoi EIMT? Euh, L'acronyme la, EIMT, ça veut dire euh, étude d'impact sur le marché du travail. Qu'est-ce que ça fait sur, en hiver, si on peut le dire? C'est un document qu'un employeur doit produire euh, pour euh, démontrer qu'il a fait tous les efforts nécessaires euh, pour trouver un Canadien, euh, pour combler le poste qu'il cherche. Et puis, euh, il faut qu'il démontre que le fait de recruter une personne qui vient de l'étranger, ça n'a pas d'impact négatif sur le marché du travail canadien. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une étude d'impact sur le marché du travail. Alors, notre première catégorie, ça l'exige, ça, un IMT. Euh, par contre, à, à, avant de recruter euh, euh, un, un travailleur étranger, il faut que l'employeur le, le, le, se demande euh, s'il si, euh, si a besoin d'un IMT, s'il si, pourrait trouver une autre façon de, de, de, de, de faire venir le travailleur euh, sur, euh, sur d'autres programmes. Alors, c'est une des premières questions qu'il faut que se poser euh, euh, en tant qu'employeur. Euh, un IMT programme euh, qui exige euh, l'IMT, ça s'appelle euh, le Programme des travailleurs étrangers temporaires du Québec. Euh, c'est un processus en deux étapes. L Employeur, il, il, doit, il doit obtenir son IMT favorable et la deuxième étape, c'est la demande du de, de, de permis de travail. C'est un processus qui est quand même assez long, euh, parce qu'il faut faire les démarches euh, d'affichage et puis ensuite, euh, il faut attendre la réponse des deux gouvernements. Ici, au Québec, euh, on a deux paliers de gouvernement et il faut que les deux gouvernements puissent accepter la demande. Alors, c'est pour ça que des fois, si on compare aux, aux autres provinces de leur, de, du restant du Canada, euh, c'est plus vite euh, parce qu'ils n'ont pas le palier euh, de la province euh, supplémentaire. Passer. Alors, euh, effectivement, une demande à IMT, ça doit être approuvé okay, avant, de, de, avant le permis de travail. Euh, et puis, euh, ça a des coûts. Si, si, sans rentrer dans les détails, là, une demande à IMT, juste pour l'employeur, ça, ça coûte environ 1 600 euh, par cancer Est-ce que. Hop. Ok, Nathalie, question comme ça qui, euh, qui vient là. C'est quoi les, les premières questions que doit se poser un employeur lorsqu'il décide d'aller recruter à l'international? C'est vraiment euh, par quel programme il pourrait passer. Est-ce qu'il pourrait trouver une autre façon de faire que passer par le programme IMT? Euh, parce que le programme IMT euh, est un petit peu plus long en fait de délai. Et D'où vient les principales critiques de ce programme-là? Puis compte tenu encore aujourd'hui de la COVID, ben, vous allez comprendre qu'il y a certains métiers qui vont être encore un petit peu plus longs euh, à cause de ça, à cause des, des, des délais de traitement. Okay. Euh, Et par rapport à ce type de, de demande là, sur donc l'étude d'impact, est-ce qu'aujourd'hui, il euh, y a des métiers sur lesquels on n'est pas obligé de le faire? Oui, euh, Effectivement. Euh, on a euh, euh, en, en ce moment aujourd'hui avec les nouvelles mesures, si tu veux Philippe, on en parlera à la fin, mais il euh, euh, y a euh, des métiers en ce moment euh, euh, admissibles jusqu'au mois d'octobre euh, en raison de la COVID là, qui vont être plus euh, plus faciles et plus rapides à traiter parce que c'est des, vraiment des métiers euh, qui sont euh, en vraiment pénurie puis en demande là en ce moment-là, euh, dans les services essentiels. Mais si vous okay. voulez, à la fin, j'en parlerai. OK, parfait. Euh, euh, par rapport à, à ces euh, différents programmes que tu me parles, c'est quoi les avantages et les désavantages? Le euh, principal avantage euh, du euh, IMT, le permis de travail IMT, euh, je vous dirais, euh, c'est un permis fermé. C'est le principal avantage parce que souvent les employeurs disent « ouais ça coûte des frais, ça me coûte cher, euh, euh, est-ce que je vais le garder? Est-ce que mon compésta va venir le chercher une fois rendu au Canada? Euh, » Non, euh, le, les, permis sur les, les permis de travail sur les programmes IMT, c'est un permis de travail fermé, donc le travailleur ne peut pas changer d'employeur. Okay, si jamais il décide d'en changer d'employeur, par exemple, euh, l'autre employeur doit faire le même processus, euh, donc redemander un IMT puis faire la demande de permis de travail. Ça, c'est le principal avantage. Euh, l'autre avantage, c'est les durées. Euh, on peut aller euh, chercher les permis de travail jusqu'à 36 mois si le, le dossier est bien étoffé. Alors, euh, ça vous permet d'avoir euh, un travailleur euh, qui va être chez vous pendant de deux à trois ans. Ça, c'est un autre avantage. C'est un processus continu, ça veut dire que vous pouvez le faire en tout temps, euh, à condition d'être accepté. Euh, puis euh, l'autre avantage, il y a certaines professions euh, qui, euh, qui peuvent qui permettent aux travailleurs de pouvoir euh, être accompagnés de ses membres de famille. Et puis vous le savez, lorsque la famille vient, ben, ça aide beaucoup à l'intégration hein, du recruteur et du, du travailleur, puis il, et ça lui donne le goût de rester aussi. Alors, ça, c'est les principaux avantages du programme. Euh, des avantages, je vous dirais, le principal, c'est parce que c est, c est, ça peut être un délai qui est, qui est assez long, euh, qui peut être entre 6 et 12 mois. Euh, ça dépend euh, de, de, du nombre de dossiers que le Canada et les, le Québec ont euh, sur leur bureau. Alors, le principal désavantage, c'est que c'est un processus. Juste le IMT, ça peut être là. Puis, il euh, y a les frais aussi, là, de 1 600 euh, qui peut être un désavantage aussi. OK. C'est sûr que je, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure euh, au niveau de, de l'intégration. C'est sûr que ça donne une certaine sécurité à l'employeur de se dire que pendant un an, deux ans, voire trois ans, il va, il va pouvoir conserver cette ressource. Euh, mais moi, en tant que recruteur, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que l'employé ou le collaborateur n'a pas le choix de rester chez vous qu'il ne doit pas y avoir un super bon accueil, une super belle intégration. Euh, C'est parce que il, malgré tout, il pourrait repartir autre part et euh, en tout cas repartir en, dans, dans son pays d'origine. Et puis, euh, en fait, tout le monde serait perdant dans cette, dans cette dynamique-là. Donc euh, Parce que des fois, j'entends, oui, il n'a pas le choix que de rester chez nous. Euh, non, il a toujours le choix de partir s'il si, si faut. Et puis. Euh, puis je voudrais aussi faire une, une, autre, une autre aparté, c'est par exemple, parce que des fois l'économie, on l'a vu dans ces, ces dernières semaines, il y a beaucoup d'imprévus. Euh, on a fait venir quelqu'un, tout, tout va très bien, ça marche, on, on fonctionne bien avec la personne depuis plusieurs mois euh, et puis euh, peut-être même un an ou deux, là ça fait déjà un an ou deux pour la personne et l'entreprise, on a un permis fermé de trois ans, puis l'économie va moins bien, on perd des contrats, on ne peut plus forcément garder la personne. Euh, oui, on peut accompagner cette personne-là euh, à se retrouver un job dans une autre entreprise, mais comme tu disais, il va falloir qu'elle refasse ses démarches, mais c'est aussi possible. C'est aussi possible, effectivement. Euh, on ne sait pas s'il si, bah, peut aussi avoir des mesures transitoires euh, qui, qui peuvent apparaître, pouvoir peut-être dépanner des travailleurs. Euh, qui perdent leur emploi, exemple, là, pour pouvoir se placer plus vite. Là. Euh, ça, c'est encore un point d'interrogation, mais il se peut qu'il y ait des. Surtout s'ils ne peuvent pas se retourner chez eux euh, parce que les frontières sont fermées. Alors, il se peut qu'il y ait des mesures transitoires euh, qui s'en viennent aussi. Là, euh... ce n'est pas, pas encore flou. OK, OK, parfait. Par rapport euh, aux, aux, différents, euh, aux différents besoins de la province, c'est sûr que là, les besoins sont en train de changer. Il y a, il y a des choses qui vont, qui vont changer avec la, la, la, la crise et la pénurie qu'on vit actuellement, puis aussi la pandémie. Euh, c'est quoi la liste des professions les plus pénuriques? Euh, et puis, euh, comment ça se passe? Parce que pendant longtemps, c'était une liste pour l'ensemble du Québec. Maintenant, c'est plus régional. Comment ça fonctionne? Oui, euh, effectivement, il existe une, une liste. Euh, de profession en pénurie au Québec. Euh, c'est une liste qui appartient au Québec. Euh, c'est une entente qui a été négociée avec le Canada. Et puis, c à chaque année, le Québec, euh, il sort euh, maintenant, c'est par région. Il sortent une liste par région de métiers en demande, euh, vraiment en pénurie. Euh, puis, à partir de là, euh, si l'employeur, euh, il faut qu'il vérifie dans sa région quelle est la liste et puis si le métier euh, qu'il cherche est dans la liste, ça lui permet de faire un traitement accéléré donc, euh, du processus IMT, euh, ce qui veut dire, euh, quand on dit accéléré, euh, on veut dire euh, le processus d'affichage. Parce que quand on fait un IMT, euh, il faut afficher les postes parce qu'il faut démontrer qu'on a tout fait pour trouver un Canadien et non un Québécois, un Canadien. Alors, ça va jusqu'à Vancouver, jusqu'à Nouvelle-Écosse. Alors, il faut faire l'affichage. Alors, cette liste de pénuries là nous permet, ou permet à l'employeur de, de, de sauter les, les, les, les étapes de l'affichage ou d'être moins strict sur l'affichage. On parle de métiers comme les soudeurs, exemple, les cuisiniers, avant COVID, bien sûr. Euh, machiniste euh, technicien en dessin. Euh, alors c'est. demandé. Est... Oui. Euh, euh, est-ce que la liste va changer euh, après euh, le Covid euh, On ne sait pas. Euh, c'est sûr que le Covid c'est c'est temporaire. Euh, on pense bien que l'économie va reprendre là. Alors est-ce qu'ils vont changer leur liste euh, De toute façon, euh, euh, cette liste là change une fois par année, tout seulement au mois d'avril, et elle n'a pas été changée encore. Okay. Euh, le gouvernement n'a pas eu le euh, temps de toute façon. <rire> OK, OK, parfait. Donc oui, c'est à peu ah. près toujours au mois d'avril que la, la liste change chaque année. Quoi. Oui, ça permet l'affichage, mais euh, un point important que je vous dirais, euh, il faut quand même faire de l'affichage dans, dans, à propos de la profession pénurie, parce que euh, lorsqu'ils font l'analyse, ils pourraient nous demander les preuves d'affichage. On n'est pas obligé de les, les soumettre, mais s'ils si nous demandent euh, de les fournir. Il va falloir que vous en ayez. Alors, euh, il faut quand même faire de l'affichage, euh, mais elle est moins euh, sévère, si on peut le dire, là, concernant les sites d'affichage. Ok, parfait. Euh, je sais que tu vas nous parler aussi d'une sous-catégorie, entre parenthèses, dans, dans les possibilités de recruter à l'international, qu'on appelle les, les talents mondiaux. C'est quoi exactement ça? Oui, c'est une sous-catégorie euh, du Programme des travailleurs étrangers temporaires. Euh, c'est euh, la particularité de ça, puis l'avantage, on va en parler tout de suite, là, euh, traitement très, très, très, très accéléré du IAIMT. Avant COVID, ça pouvait aller jusqu'à deux semaines de traitement accéléré. Euh, et puis, le permis de travail aussi, euh, dans cette catégorie-là, traitement accéléré euh, avant COVID, deux semaines. Alors, euh, un mois là pour euh, faire venir euh, un, un travailleur qui rentre dans cette catégorie-là, -là, c'est quand même très très très bien. Par contre, euh, c'est euh, ça, ça concerne. Il euh, y a des critères à respecter en ce qui concerne euh, la, la profession, puis en, en ce qui concerne l'entreprise. Il euh, y a deux catégories d'entreprises qui peuvent euh, être sous les talents mondiaux. Là. Euh, la première catégorie, c'est des entreprises qui sont très, très no, novatrices à forte croissance, euh, qui requièrent un candidat là, qui les aidera à poursuivre leur croissance. Euh, euh, puis, les critères du candidat, là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, au moins cinq ans, qui a une connaissance approfondie, qui a des diplômes avancés. Euh, alors, euh, puis cette entreprise-là, il faut qu'elle soit accompagnée par un organisme qui est désigné euh, par euh, le gouvernement. Euh, par exemple, au Québec, euh, vous avez euh, Investissement Québec euh, qui est désigné. Alors, il faut que Québec aide cette entreprise-là là, dans la démarche, puis qu'elle qu qu qu nomme cette entreprise-là, en, en, entre autres. Là. Euh, comme exemple d'entreprise, je pourrais vous donner, je sais pas moi, euh, euh, la, tout ce qui est dans le bio là exemple, là, qui ont besoin d'un, quelqu'un en recherche là, très avancé, là, euh, qui est très bon dans son domaine. Là. Ça pourrait être un exemple, quelqu'un qui ne qui, qui, qui trouve pas ici, euh, puis qui vont aller trouver euh, quelque part en France ou euh, aux Indes, exemple. Là. Alors, ça, ça c'est un exemple. Euh, la deuxième catégorie, c'est les entreprises qui sont dans la, euh, qui veulent avoir des postes euh, hautement spécialisés là, dans tout ce qui est technologie, de l'information et des communications. Là. Alors, on parle des spécialistes en informatique, des ingénieurs, euh, des, des, que, des spécialistes en logiciel, des médias interactifs. Là. Alors, ça, c'est la deuxième catégorie. C'est autres qu'ils n'ont pas besoin d'être nommés. Là. Ils ont juste besoin d'être dans la, la, la, la technologie d'information l'information, des communications. Euh, il faut dire qu'il y a des critères à respecter, là, autant pour l'entreprise que pour le candidat. Alors, il faut que ce soit des dossiers bien montés. Là. Puis, ce sont des postes à haut salaire. OK, c'est pour ça qu'on va chercher ces gens-là, là, parce que c'est des postes de, de 80 000 et plus. Là. Alors, c'est la particularité de, de ce, de ce programme-là là, qui est très, très, très bénéfique. Puis, il y, a, il y a des entreprises qui, qui en bénéficient. Là. OK, parfait. Euh, par rapport au, ce qu'on parlait tout à l'heure au, comment, la deuxième catégorie des permis qui sont exemptés de IMT, là. Est-ce que tu veux nous en donner un peu plus un, par rapport aux avantages puis aux, aux inconvénients que peut avoir ce type de, de contrat là ou de permis? Oui. oui, la deuxième catégorie de permis de travail, c'est celle qui est exemptée de IMT. Euh, alors... Alors, si on fait venir quelqu'un, on devrait regarder ces exemptions-là avant de se tourner vers le l'IMT. Euh, pourquoi? Parce qu'elles sont exemptées de IMT, donc le, le processus est plus rapide. Euh, on saute cette étape-là. Euh, alors, il euh, y a euh, des codes de dispense qu'on appelle dans la loi. Il euh, y en a plusieurs. Euh, je vais vous en donner quelques-uns, les, les, les, les genres de... de, de permis Qui pourra rentrer dans cette catégorie-là. Là. Euh, vous avez euh, des accords internationaux qui sont faits avec euh, l'ALENA, euh, la, la Chili, le euh, Pérou, la Colombie, l'Union européenne. Euh, le, le Canada a fait des accords avec ces pays-là. Puis ça permet euh, à, à des professions en particulier de pouvoir rentrer au Canada sans IMT. Euh, donc, euh, ils sautent l'étape IMT, puis ils s'en vont directement euh, à l'étape, si on veut dire, là, du, euh, du permis de travail. Là. Euh, je pourrais vous donner des exemples. Euh, moi, je suis une compagnie qui a une, une succursale euh, en France, exemple. Là, euh, et puis, euh, je voudrais transférer des, des, des employés chez, euh, ici au Canada. Alors, ça, ça rentrerait là-dedans. Alors, tout ce qui est transfert euh, temporaire, être groupe, euh, euh, des gens sur des, des professionnels indépendants, contractuels, qui ont besoin, que vous auriez besoin peut-être dans votre entreprise, là, parce qu'ils ont des euh, ils ont des compétences particulières, là. vous pourrez rentrer là-dedans aussi. Um, Ensuite, des personnes mutées, je vous en ai parlé de, à l'intérieur des entreprises. Euh, on a les visiteurs d'affaires aussi là, qui viennent pour euh, pour euh, des visites particulières, mais il faut qu'ils s'en retournent. Là. Alors, ça rentre dans ces. Euh, il s'agit d'aller voir les ententes euh, euh, que le Canada a faites avec ces pays-là. Vous avez un deuxième euh, permis euh, programme qui euh, euh, que la France connaît très bien, là, et donc c'est l'expérience internationale Canada. Qui c'est euh, ce programme-là, c'est un accord de 35 pays avec le Canada qui permet à des jeunes travailleurs de venir au Canada pour, pour se perfectionner. Euh, D'ailleurs, Mathilde, c'est sur ce programme-là qu'elle est venue. Euh, Expérience internationale Canada. Euh, il y a trois, euh, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a trois sortes de permis qui peuvent euh, rentrer dans, dans ce programme-là. Euh, encore une fois, on saute le IMT, ça peut être très, très rapide. Euh, tu sais, Philippe, on en a fait à l'automne, il euh, y en a même un qui est rentré en six semaines, presque, là, en six semaines, il était déjà rendu ici, là, un candidat français. Là. Euh, alors, euh, c'est un beau programme, euh, c'est facile et puis euh, c'est facile à travailler, c'est plaisant. Um, ouais, sûr, ah. Nathalie, par rapport à ça, souvent les gens nous disent que c'est long. Oui, dans certains processus, il y a vraiment des processus qui peuvent être plus longs, on va dire aux alentours de neuf mois. Je pense que c'est à peu près la moyenne aujourd'hui, hein, les processus, quand on les fait avec une entreprise qui paraît d'un candidat, c'est à peu près neuf mois. Par contre, si le, la personne veut rentrer dans une résidence permanente par elle-même, bah là, c'est très très long, hein. peut-être deux ans, trois ans, je ne sais pas. Euh, et on a aussi des programmes comme les jeunes pros, là, je sais que tu vas en parler un peu plus tard, mais euh, où là, bah, on a des gens qui sont arrivés, euh, on est parti avec une entreprise faire une mission de recrutement en, en janvier et les premières personnes arrivaient en avril. Quoi, donc, euh, donc, ça a été très, très vite quoi, pour, pour certains. Alors, il, y a il y a certains critères, mais euh, par principe où les, gens font partie de la, enfin, les, les métiers font partie de la liste de, de, de, économique du, du secteur, bah, on, on est capable de les faire entrer là. Moins de 35 ans, jeunes professionnels, ils peuvent, ils peuvent rentrer là. Quoi. Euh, ouais. Mathilde, j'aimerais aussi que tu nous parles un peu de toi, de ton expérience, parce que toi, tu es arrivé avec un permis qui est des fois un peu méconnu, mais qui euh, aujourd'hui, je ne sais pas combien de permis travail-vacances sont délivrés chaque année, mais euh, c'est quoi à peu près, Nathalie, le nombre de, de PVT qui sont donnés chaque année ouais, Je crois que c'est environ là, autour de 5000, mais il faudrait que je vérifie comme il faut. Ok. Puis donc, toi, Mathilde, toi, tu es arrivée avec ce, ce permis-là. Alors, comment ça s'est passé C'est quoi tes démarches pour que tu arrives ici au Québec euh, bah Déjà, moi, je suis venue une première fois avec un permis stage euh, parce qu'en fait, on, dans la catégorie de permis de travail, on ne peut pas demander plus de… Les, on peut demander deux sur les trois permis de travail. Euh, donc, ça, c'est bien de le spécifier. Si j'avais déjà eu un permis professionnel et un permis stage, je ne pouvais pas faire la demande. Et c'est juste une plateforme… Auquel on remplit certains documents, mais il n'y a rien. On présente sa, son profil, mais en tout cas, c'est vraiment spécifié sur un tirage au sort, en fait. Euh, normalement, c'est pas spécifié sur ce qu'on fait, nos activités professionnelles ou notre parcours. Voilà, c'est un c'est un échange entre un accord entre la France et, et le Québec, parce que ou le Canada, je crois même. Euh, parce qu'il y a des Canadiens qui peuvent venir aussi en France et donc euh, sur ce même programme et donc il euh, y a un certain nombre de quotas en candidate et après c'est un tirage au sort donc moi j'avais il y a des on candidate quand on se souhaite il y a des tirages au sort euh, moi j'ai eu euh, donc euh, je pense que j'avais candidaté au mois de décembre et j'ai eu un tirage au, au sort il euh, y a plusieurs tirages au sort et, euh, et au mois de septembre euh, voilà j'ai reçu un message du gouvernement qui me dit que j'étais acceptée pour euh, venir pendant deux ans et avoir un permis de travail, donc ce qui permettait de travailler. Euh, c'est ça l'enjeu d'un visa pour beaucoup d'étrangers. c'est Est-ce qu'on peut avoir un visa de travail qui nous permet de travailler Et après, une fois qu'on a reçu, on, ça coûte l'équivalent, je pense, de 230 dollars, quelque chose comme ça. Euh, et une fois qu'on l'a, euh, on a un an pour pouvoir venir sur le territoire pour pouvoir le valider. Donc, euh, donc, moi, j'ai vraiment attendu parce que je ne m'attendais pas à voir Parce qu'il y en a beaucoup qui font la demande et qui ne l'ont pas. C'est vraiment un, un tirage au sort. Donc, euh, moi, je l'avais demandé plusieurs fois. Et euh, les méthodes ont, ont changé aussi, les, les façons de faire. Et euh, une fois qu'on l'a, on a un an. Donc, j'avais gagné un an avant de venir sur le territoire. puis Je crois, Mathilde, hein, de, de mémoire, lorsqu'on ouvre ces fameux PVT, là, ces, ces possibilités, le nombre d'inscriptions est énorme. Hein, je ne peux pas dire des... Je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais je crois que c'est euh, plusieurs milliers de personnes qui s'inscrivent en quelques heures. Euh, ouais, en fait, c'est pour ça que ça a changé, ça s'est amélioré. Parce que avant, je me rappelle au tout démarrage, parce que moi, j'étais venue il y a 8 ans. Il fallait. Euh, il y avait, euh, voilà, quand ils ouvraient, ils mettaient un tweet et tout le monde était sur la plateforme et c'était au premier servi. Euh, maintenant, on peut quand même. Euh, candidater, envoyer sa candidature quand il y a des ouvertures, je crois. Mais euh, on a quand même le temps de mettre sa candidature et d'être prêt. Euh, de... Il faut préparer son dossier. Hein. J'invite vraiment à tout le monde à préparer son dossier et savoir quand est-ce qu'on des... est qu peut candidater il faut avoir son dossier prêt. Et euh, non, a... c'est vraiment euh... un tirage de sort. Donc, il euh, faut être chanceux, quoi. Et euh, je pense qu'il faut être persévérant. Moi, j'ai demandé euh, plusieurs fois. Je ne sais plus combien de fois j'ai demandé. Après, j'avais d'autres projets euh, en France, mais ouais, n'hésitez pas. il pour inviter les gens à, à demander chaque année, à essayer. Euh, voilà. C'est. Ok. Et donc là, une fois que tu arrives ici, avec ce permis-là, toutes les entreprises peuvent t'embaucher. Euh... Oui. Voilà, J'ai deux ans de. Je peux travailler partout euh, dans le Canada, pas qu'au Québec, mais au Canada. Euh, donc voilà, je peux vraiment même sortir du territoire, revenir. Euh, J'ai deux ans de permis de travail et je peux travailler dans toutes les organisations, sauf euh, tout ce qui est les secteurs, euh, qui est lié au, à la santé et au secteur éducatif, parce qu'il faut euh, un certificat médical ou des exceptions. On peut travailler par la suite, mais il faut se renseigner sur tout ce qui est euh, amené à travailler, peut-être, euh, ouais, en tout cas, dans, dans ces secteurs-là, ou avec des permis spécifiques, je pense. Euh, il faut bien sûr se renseigner avant. Et euh, voilà, tout ce qui, est, ce qui amène aux services, euh, aux personnes, euh, il faut parfois des, être validé par un médecin qui est spécifié du Canada en France. Donc, c'est toujours bien de se renseigner avant euh, quels sont les droits par rapport au métier qu'on fait et est-ce qu'il faut des, des, des éléments supplémentaires pour pouvoir euh, travailler? Oui, euh, je vais juste rajouter quelque chose. Hein, puis, euh, Mathilde, effectivement, la santé, euh, c'est parce qu'il y a des... Euh, on va en parler plus tard, mais les tests médicaux, euh, ils ne sont pas obligatoires euh, dans tous les pays. Ça dépend du pays d'où tu viens. Par exemple, toi, tu viens de la France, alors, euh, tu obligé de faire de tests médicaux euh, lorsqu'on émigre temporairement ici, excepté si on travaille dans le secteur de la santé ou avec les enfants, pour pas être porteur de maladie. OK? Alors, c'est la seule condition. Là. Alors, c'est pour ça qu'ils exigent euh, le, le, le, le médical. Sinon, euh, si vous venez d'un pays où il n'exige pas de médical, euh, vous n'avez pas l'affaire fin de handicap. Ok, parfait. Euh, au niveau, euh, au niveau de, de, de, comment, des entreprises, je pense surtout que souvent les, les entreprises nous disent, qu'on ben, on veut les recruter en France et il va falloir qu'on s'occupe de l'INT et tout ça. Mais euh, c'est d'être aussi vigilant et de rester en veille sur tous ceux qui vont avoir leur résidence permanente par eux-mêmes, donc qui vont faire leur démarche et qui vont pouvoir venir travailler ici. Euh, et qui souvent, bah, avant même de quitter leur pays d'origine, euh, sont déjà à la recherche d'un emploi, mais il n'y aura pas de démarche à faire de l'entreprise. Hein, ils, ils seront déjà prêts à, à travailler. Ils ont leur résidence permanente. Euh, puis ça, c'est un, un dossier que je connais bien parce que j'ai fait ma demande de résidence permanente. C'est vrai que maintenant, il y a 9 ans, donc il y a 9 ans, c'était un peu plus facile et plus rapide. Euh, et encore, ça a pris quand même 18 mois à l'époque pour, euh, pour, euh, enfin, pour avoir le, le visa et, et la résidence permanente. Euh, juste aussi une petite indication, c'est que non seulement euh, ça prend du temps, mais aussi ça coûte de l'argent. Euh, souvent les, on, on s'en rend pas compte, mais euh, en tant qu'immigrant, euh, pour venir s'installer ici, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent à l'entreprise, mais ça coûte énormément d'argent aux, aux personnes qui vont faire leur démarche. Et euh, ceux qui viennent avec une résidence permanente, ben là il y a tout un, un, tout un dossier à monter. Il y a des tests, euh, il y a oui les tests de santé. Il y a, il y a vraiment un, tout un processus, donc c'est très long. Euh, de ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, pour faire une demande de résidence permanente, il faut euh, aux alentours de deux à trois, entre, entre deux et quatre ans pour l'avoir. Donc, c'est très, très long. Quelqu'un qui va faire sa propre démarche d'immigration euh, et qui va arriver euh, au bout de quatre ans ici, c'est quelqu'un qui a vraiment souhait de rester. C'est n'est pas quelqu'un qui va repartir. Ça lui a coûté beaucoup d'argent et euh, ça lui a pris énormément de temps. Voilà, Toujours à penser dans ces profils-là. Oui, il y a ceux qu'on va chercher, mais il y a ceux qui arrivent aussi avec des, des visas et, et prêts à travailler. Quoi. Ouais. Euh, on a, oui, on a parlé de, de l'expérience Internationale Canada. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Nathalie, que tu voulais rajouter? Oui, peut-être pour euh, d'autres permis qui sont, euh, qui sont exemptés de l'IMT. Euh, ben, tu parlais tantôt des, des gens qui, qui, qui avaient fait leur demande de résidence permanente. Justement, si jamais les employeurs tombent sur des candidats qui ont déjà leur CSQ, qu'on appelle le certificat de sélection du Québec. Euh, ben, eux autres sont exemptés de IMT. Alors, euh, donc, euh, si vous voulez les, les, les embaucher, vous n'avez pas à faire un IMT pour ces gens-là. Alors, euh, ça fait partie des exemptions. Euh, puis euh, tout ce qui est étudiant aussi, euh, une fois qu'ils ont étudié ici, euh, ils peuvent avoir un, un permis pour ce diplôme. Alors, si vous les embauchez à la sortie de leur diplôme, là, ils n'ont pas besoin euh, de. Ben, puis si leur, leur, leur euh, programme est qualifié pour ce programme-là, euh, s'ils respectent les critères leur, leur programme d'études, je parle. Alors, vous avez pas besoin, euh, l'étudiant n'a pas besoin d'un IMT euh, pour euh, décrocher son permis de travail. c'était les, les principales exemptions. Là. Euh, pour euh, l'expérience internationale Canada, euh, euh, euh, juste revenir à ce que Mathilde disait tantôt, euh, c'est euh, un accord avec 35 pays, le Canada et puis euh, les 35 pays. Il faut aller voir d'où il vient votre candidat, si, si, si, si, si, ou euh, si vous dites, moi, je veux, je veux que ça se passe vite, mais allez voir les pays avec qui euh, le Canada euh, a conclu des ententes, puis vous pourriez peut-être aller recruter dans ces pays-là pour que ça y aille plus vite. Euh, c'est un processus simplifié. Il euh, faut, euh, faut, faut quand même que l'employeur fasse une offre, euh, validée, qu'on appelle. Euh, et puis, en, ensuite de ça, euh, c'est la demande du permis de travail. Euh, ça arrive des jeunes, comme Philippe disait tantôt, entre 18 et 35 ans, ça dépend des pays, il y a, chacun des pays ont des critères. Euh, Mathieu disait tantôt, il y a un nombre limité par année, il y a un quota. Le Canada rouvre euh, euh, une place euh, par période. Euh, et puis, euh, les gens peuvent euh, lancer leur profil. S'ils reçoivent une invitation, euh, c'est là qu'ils euh, qu peuvent demander leur permis de travail. Il y a trois genres de permis dans cette catégorie-là. La première, c'est le permis Vacances-Travail. C'est de, vacances -travail. de c est, c est Mathilde, c'est son cas, elle est venue sur ce, ce programme-là. Vacances-Travail, ça dit, ça permet aux jeunes de venir ici, euh, de pouvoir travailler en voyageant au travers du Canada, OK? Alors, euh, puis ça leur permet d'aller de, chercher des emplois, d'aller venir chercher de l'expérience aussi. Mais par contre, ce permis ouvert, c'est-à-dire que Mathilde peut aller travailler pour n'importe quel employeur. OK? Euh, fait que ça, c'est une particularité du, du permis vacances-travail. C'est le plus populaire, comme elle disait, là, parce que ça permet aux jeunes de, de voyager et de travailler en même temps. Mais ils sont pas obligés de voyager aussi. Ils peuvent s'amener ici puis travailler. D exemple, la France accorde des permis de 24 mois. Alors, ils peuvent travailler 24 mois pour le même employeur. L'autre permis, l'autre catégorie qui rentre dans l'expérience Canada, c'est le permis de jeunes pros qu'on appelle jeunes professionnels. Ça, c'est un permis de travail fermé à l'employeur. Alors, si vous embauchez des, des travailleurs, des Français, exemple, sur ce permis-là, et, et, et ils vont pouvoir recevoir un permis de 24 mois et, et, et, et le permis est fermé à, à votre nom. Euh, ce permis-là, c'est, celle-ci, jeune pro, alors ça permet à des gens euh, qui viennent ici pour euh, aller euh, avancer dans leur carrière, si on peut dire, ou aller chercher des formations supérieures, là. Euh, les, Donc, il y a des professions admissibles là-dedans. C'est pas toutes les professions qui rentrent euh, euh, dans le code de jeune pro. Okay, il faut que ce soit des professions euh, qui, euh, dont, euh, euh, qui exigent un diplôme là, euh, de post secondaire. Donc, euh, tout ce qui est euh, diplôme d'études professionnelles en montant. Alors, si je vous prends un exemple, on peut poser aux bénéficiaires on pourrait pourraient pas entrer dans ce code de profession-là parce que euh, ça prend un secondaire 5, exemple. Alors, euh, malheureusement, puisque c'est très malheureux, ça pourrait pas entrer dans les jeunes cours. Le troisième permis, c'est les stages coop internationaux. Ça, c'est des étudiants qui sont, en, qui sont dans les pays qui ont besoin de faire un stage pour avoir leur diplôme. Alors, vous pourriez créer des ententes avec, avec cet étudiant-là pour qu'il vienne faire les stages ici chez vous. Alors, ça rentrerait dans, dans, dans, le, dans le, le permis stage coop international dans cette catégorie-là aussi. Fait que la, puis chaque, comme, comme je vous dis, chaque pays a ses critères, alors il faut bien regarder les critères, puis la durée des permis aussi. Il y a des, il y a des pays comme la France, euh, par exemple, qui accordent des, des permis euh, dont l'échéance va jusqu'à bah, jusqu 24 mois. Alors, ben, c'est important aussi de regarder ça. Merci beaucoup, Nathalie. Euh, Nathalie, c'est sûr que là, il y a une question qui se pose et, et qui se pose pour beaucoup d'entreprises, même celles qui font déjà du recrutement à l'international, c'est quoi l'impact de la COVID-19 sur les programmes d'immigration hein Même si je sais très bien que tu n'as pas toutes les réponses, parce que les, les, les, le gouvernement écrit un peu les lois ou modifie les choses actuellement selon les, la conjoncture, mais qu'est-ce qu'on qu peut savoir aujourd'hui par rapport à ça Écoutez, depuis le mois de mars, là, je vous dirais là, euh, le, le premier mois là, on était un mois là à être bombardé de, de lecture là, euh, parce qu'ils sortaient de mesure là, ils sortaient de mesure de l'autre côté. Euh. Là, ça s'est stabilisé, je vous dirais là, mais je, je crois que le premier mois là, euh, je pense que tous les intervenants étaient un peu en panique là, devant, face à cette situation là. là. Là, on a les mesures plus claires en ce moment et les mesures changent. Je vous dirais, là, il y a des mesures qui changent à chaque semaine. Alors, puis ça va, probablement qu'ils vont changer au fur et à mesure, là, des demandes, les demandes des, des candidats, les demandes des employeurs, les demandes des gens qui veulent immigrer. Alors, le, le gouvernement est en train de s'adapter beaucoup, là, mais, euh, chose positive, euh, autant le Canada que, que, que, je parle pour le Québec, où je ne connais pas les autres provinces, mais ils s'adaptent les gens. Donc. Ils réagissent, ce qui est très, très, très bien. Euh, ils sont conscients que, que c'est une crise. Euh, euh, euh, ils sont là pour nous. Le premier mois, euh, euh, le Canada a repatrié ces gens des bureaux des visas en passant. Là. Alors, ils ont repatrié ici au Canada, un a, a fallu qu'ils... Qui, euh, qui refassent des choses, ils travaillent à domicile, ils ont acheté, il y a lui qui réorganise leur façon de travailler. fait que le premier mois, là, ça a été un petit peu, c'est pour ça qu'on a été un petit peu là, dans, la, dans la, la, la zone grise, là, dans le Néa, mais euh, on voit, euh, j'ai vu cette semaine, j'ai eu trois, trois acceptations de permis de travail, là. alors on voit là, que les gens sont revenus, là. ils sont là, puis ils traitent les dossiers. fait que pour répondre à, à ta question, euh, c'est qu'en ce moment, là, euh, les demandes en cours, exemple, euh, les, les nouvelles demandes. Je pense que je demande sa question là. Euh, ben, toutes les demandes continuent d'être traitées, juste vous dire ça là. Euh, donc, les demandes en cours continuent d'être traitées. Euh, les nouvelles demandes vont être traitées. Par contre, euh, euh, ils vont euh, mettre en phase euh, sur tout ce qui est euh, service essentiel alors, on en, a, on en a entendu parler là, dans les nouvelles là, le, euh, des métiers qui sont euh, qui vont être pressants à avoir, entre autres, dans la santé, là. alors les demandes en cours, euh, ils sont traités et ceux qui sont moins essentiels vont être mis de côté, ils vont les traiter un petit peu plus tard, mais euh, la priorité en ce moment, c'est euh, tout ce qui est service essentiel, là, euh, qui est traité de façon prioritaire. Euh, puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire, c'est prévoir du retard. Euh, si vous pensiez avoir, euh, exemple, si quand on regarde euh, le site web, il nous dit un euh, délai euh, prévisible, de, exemple, un euh, délai de traitement de deux mois, ben, euh, euh, il va falloir ajouter là, quelques mois par-dessus ça parce qu'il euh, y a quand même, des demandes en cours ils sont, sont là, mais on ont bien là, de côté pour traiter ce qui est plus euh, essentiel. Alors, ça continue, le mot, euh, le mot que je, voudrais, je pourrais vous dire, c'est d'être patient, malheureusement. OK. Par rapport, euh, justement, à, aux entreprises qui ont aussi des travailleurs dont les, les, les permis doivent être renouvelés, c'est quoi aujourd'hui les procédures? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ou est-ce qu'on continue à faire comme avant? Euh, si vous avez un travailleur dont le permis vient à échéance, c'est bien sûr qu'il faut renouveler, euh, renouveler son permis. Euh, il faut le faire. Il faut garder son statut valide. Euh, donc, euh, la directive, c'est faites la demande, puis faites-les en ligne, surtout en ligne. Il euh, y avait euh, des, des employeurs qui étaient habitués de, de, de, de compléter les demandes, puis euh, d'envoyer de, leurs candidats euh, aux douanes, faire le tour du poteau pour, euh, les, euh, pour avoir son permis. Euh, en ce moment, c'est interdit d'aller. Euh, aux douanes, parce que les douanes sont fermées. Alors, euh, la consigne, c'est euh, renouveler euh, le, le statut de, de vos travailleurs et il faut le faire obligatoirement en ligne. Ça, ça peut qu'il vous manque des documents. Euh, Envoyez les demandes, pareil, euh, c'est des mesures spéciales en ce moment. Les employeurs, euh, les, le, le gouvernement est conscient que, que si vous n'avez pas eu, euh, exemple, euh, votre lettre d'acceptation de IMT, par exemple, euh, il faut euh, envoyer quand même les demandes. L'important, c'est de garder votre statut, euh, vali, le statut valide. Lorsque vous faites le renouvellement, le travailleur, euh, avant l'échéance du permis, le travailleur, est, il, il entre sur un statut euh, implicite, qu'on appelle, alors, il est euh, considéré encore comme un employeur tant euh, comme un travailleur tant qu'il n'y euh, qu a pas eu euh, la réponse euh, de, sa, de sa prolongation. Alors, il est en statut implicite. Alors, mon mot, mot euh, général euh, renouveler euh, les, les statuts de vos travailleurs prolongés en ligne. Ok, parfait. Est-ce euh... que par contre, que les délais soient plus longs euh, si on est habitué de renouveler puis à euh, avoir euh, un renouvellement en, en quatre mois, exemple, là, ça se peut que ça prenne six mois, exemple. OK. Euh, question qui nous a été posée aussi, c'est euh, lorsque le, la personne que l'on a euh, recrutée vient d'avoir son permis de travail, est-ce qu'il peut se rendre au Québec, enfin au Canada? Euh, c'est une très bonne question. Euh, euh, le travailleur travail étranger qui a un permis de travail qu'il a déjà un permis de travail, ou bien qu'il y a une lettre d'acceptation. La lettre d'acceptation, vous savez, c'est euh, euh, la lettre qu'il doit présenter aux douanes lorsqu'il lorsqu entre. C'est la lettre qui, qui dit que son permis de travail est accepté. Là. Euh, ils peuvent arriver au Canada. OK. C est, c est, ils peuvent tout arriver au Canada. Cependant, ils se peuvent qu'ils soient refoulés. Même s'il y a un permis de travail en main, même s'il y a une lettre d'acceptation, le Canada dit seulement les travailleurs essentiels en ce moment peuvent se rendre au Canada. OK, essentiels. Alors, donc, il y a une liste là, sur Internet de travailleurs essentiels. Localement, euh, c'est la santé, l'alimentation médicale, le transport, euh, tous les services de base essentiels. Là. Alors, si si, si si en tant qu'employeur, vous êtes considéré euh, comme essentiel et se peut que votre travailleur puisse rentrer. Là. Euh, pour les autres travailleurs qui ne sont pas d'un service essentiel, euh, je, je conseille de ne pas se présenter, de ne pas prendre l'avion puis arriver aux douanes. Euh, et ils vont être refoulés. Il y a un processus à faire euh, en tant que travailleur là, euh, euh, pour s'amener ici. Ils il vont avoir des documents à présenter aux douanes, des documents bien, bien, bien spécifiques. Là. Euh, euh, les compagnies aériennes en ce moment, euh, ils font appel au bureau des visas. Ça a été, ça a été des, des exemples vécus, là. Alors, les compagnies aériennes appellent les bureaux des visas, les gens qui, qui acceptent, c'est eux autres qui traitent les, les, les permis de travail là, dans les bureaux des visas, pour euh, voir si les travailleurs euh, qui euh, ont acheté un billet d'avion, qui se présentent euh, pour prendre l'avion, s'ils sont dans un poste essentiel ou non. Alors, euh, voyez-vous jusqu'à où les, les compagnies aériennes ils vont? Ils vont jusqu'à appeler les bureaux des visas pour voir si le travailleur est vraiment essentiel ou pas. Euh, s'il est pas essentiel, là, il ne permet pas l'embarquement. OK. Euh, de plus, de plus ben, il y a un test de santé à faire au niveau de l'embarquement. Alors, ça, c'est important. Si, si, si les travailleurs ont de la fièvre, euh, il ne faut pas qu'ils se présentent à l'embarquement, même s'il est essentiel, euh, il ne sera pas accepté. OK. Euh, Lorsqu'il va arriver ici, le travailleur, euh, il va avoir des, des questions très, très, très spécifiques euh, des douaniers. Euh, il devra prouver qu'il est un service essentiel. Il devra avoir une, une lettre de son employeur. Euh, il devrait être au courant des consignes de sécurité. Ils vont lui poser des questions. Euh, il faut qu'il y ait un plan d'isolement, okay? parce que quand les travailleurs arrivent ici, il faut qu'ils s'isolent 14 jours. Mais c'est pas tout de dire euh, qu'ils vont s'isoler de 14 jours. Ils vont faire ça comment? Qui vient les chercher? Est-ce qu'ils ont un logement? Euh, alors, euh, ils vont passer un interrogatoire très strict à l'entrée. Ok, alors votre travailleur, il faut vraiment qu'il soit bien préparé là, lors de son entrée, avec euh, avec ses documents aussi obligatoires. Sinon, ils peuvent le refouler puis le retourner dans le prochain dans le prochain mois. Alors, les, euh, si vous décidez de faire venir vos travailleurs, euh, renseignez-vous bien euh, des, des règles, des consignes à faire pour le travailleur, mais euh, Sinon, vous vous exposez à des pénalités. En passant, le Canada va faire des enquêtes pour pour les employeurs dont les travailleurs arrivent, là, euh, puis qu'exemple, ils passent les douanes parce qu'ils sont travailleurs essentiels. Là. Le Canada va faire des enquêtes, euh, des audits là, de conformité auprès de ces employeurs-là. Okay? Puis, euh, ils ne s'annoncent pas. Là. Ils vont vous l'annoncer un petit peu d'avance pour voir, euh, vous, en tant qu'employeur, si aussi euh, vous avez respecté les consignes là, euh, de l'accueil de l'employeur, tout ce qui est de l'accueil de votre travailleur, là, tout ce qui est isolement, euh, tout ce qui est question de logement, les euh, consignes, euh, un téléphone, euh, les numéros d'urgence, euh, euh, le salaire aussi. Il y a des directives concernant ceux qui vont être isolés. Il faut vous les payer quand même, même s'il est isolé. Euh, fait euh, c'est important de vous de vous renseigner en tant qu'employeur sur euh, vous aussi vos obligations là en tant que, en tant qu'employeur quand vos quand vos travailleurs sont arrivés. C'est très très important sinon vous, vous exposez à des poursuites Il euh, même euh, des des vous pourriez être, euh, euh, être restreint très de faire des d'autres demandes de petit plus tard. Alors c'est un processus très strict, c'est très sérieux. Euh, c'est la santé, hein. Dans le fond, pourquoi ils font ça? C'est. Le Canada, là, il est responsable de la santé et la sécurité des gens. OK. Alors, santé, euh, c'est pour ça qu'il fait ça. Euh, et puis la, la sécurité, c'est pour ça qu'il demande euh, de, de, de. Tantôt, on va en parler, mais la biométrie, là. Euh, donc, le Canada est responsable de cela. Donc, euh, il prend son rôle au sérieux. Justement, Nathalie, on parle de biométrie de plus en plus aujourd'hui, depuis déjà plusieurs années, on parle de, de, de fameux tests de biométrie, là. C'est par rapport au permis de travail. Les gens ils ont leur permis de travail, ils n'ont pas leur biométrie. Il y en a qui sont déjà arrivés, c'est arrivé par le passé, j'espère que ça n'arrive plus aujourd'hui. Les gens qui sont arrivés à Montréal avec euh, tout ce qu'il fallait, mais ils n'avaient pas la biométrie, on les a remis dans l'avion, retour, casse-départ. Euh, c'est quoi exactement la biométrie Est-ce que c'est obligatoire Comment ça se passe La biométrie, fond, ils prennent… Euh, c'est le moyen de contrôler si euh, la criminalité, si on peut dire, là, donc ils prennent vos empreintes digitales. C'est un, un processus qui est intrusif, si on peut dire. C'est fait euh, habituellement. Euh, ben c'est le bureau des visas là, à l'étranger qui demande ça. Donc, euh, vous allez faire prendre vos empreintes digitales, euh, vos empreintes rentrent dans le système, puis euh, ça permet au gouvernement de voir si euh, vous n'avez pas fait des crimes euh, dans le monde. Si vous n'êtes pas euh, un criminel, là. et si vous en êtes un, c'est sûr que vous allez être refusé. Alors, c'est un peu ça, la biométrie. Avant, euh, il ne l'exigeait pas. Le processus c est entré en vigueur. C'est quand même récent, là, depuis deux ans. Euh, il exigeait certains pays, d'autres pays étaient exonérés. Maintenant, là, tous les pays là, euh, doivent passer par là. Euh, okay. Mais Alors, c'est pour ça, que, étant donné que c'est touché, puis tout ça, c'est pour ça que euh, la biométrie, en ce moment, tous les bureaux sont fermés à cause du COVID, à cause de la transmission. Alors, quelqu'un qui fait une demande de permis de travail, euh, la première chose qu'on lui demande, c'est de fournir la biométrie. Euh, il peut pas en ce moment. Tous les bureaux euh, au travers le monde sont fermés, tous les centres de traitement. Euh, par contre, euh, euh, lorsqu'on reçoit la lettre de demande de biométrie, euh, on avait 30 jours pour le faire. Le travailleur a 30 jours hein, pour le faire. Euh, Mais temps est extensionné. Euh, ils ont 90 jours pour le faire. Euh, et si dans 90 jours, les centres sont encore fermés, ils vont euh, ils vont permettre des extensions là, pour, euh, pour pour, pour, pour euh, attendre que les, dans, donc, que les bureaux euh, puissent ouvrir pour euh, pour faire la biométrie. Alors, si euh, vous, pouvez, vous avez pas de biométrie, vous ne pouvez pas vous rendre au Canada. Pas du tout, parce que, encore une fois, c'est euh, le Canada responsable là, euh, de la sécurité du peuple canadien, donc euh, ça comprend là, tout ce qui est crime, donc ça leur apporte la biométrique. OK, merci beaucoup. Est-ce que tu avais autre chose par rapport aux au tests médicaux? Ben, euh, on, on se demandé de voir s'il si faut, faut passer des tests médicaux. Ben, COVID ou pas, euh, certains demandeurs doivent obligatoirement passer un, un, un test médical. Là. Euh, lorsqu'ils s'en viennent au Canada pour une période de six mois et plus, euh, c'est qui qui doit passer des tests médicaux? Euh, Il y a une liste euh, sur euh, le site internet là, de pays désignés, si on peut dire, là, euh, dont euh, le, si vous venez de ce pays-là, euh, si, si vous êtes un pays désigné, vous devez passer le test médical. Euh, par exemple, la France, euh, vous n'êtes pas obligé de passer le test médical, vous n'êtes pas sur la liste des, des, des, des pays désignés. C'est euh, euh, si, euh, par contre euh, un candidat français qui vient, il voudrait travailler euh, dans la santé euh, auprès des enfants, euh, il devrait passer le de test médical. Okay. Alors quand on fait une demande de permis de travail, automatiquement la lettre médicale va sortir ou pas euh, automatiquement, dépendamment de, de, de la provenance de, de, de votre pays. Et, et aussi si vous avez résidé là, euh, ça peut être là, votre pays de citoyenneté, mais ça peut être aussi votre pays de résidence. Si vous avez résidé plus de six mois dans un, ben, moi j'étais en France exemple, puis je, je suis résidé six mois, euh, j'ai je, je fait un contrat de travail en Tunisie exemple de 12 mois, euh, ben, là ils vont me demander un test médical parce que je suis allé dans un pays désigné de plus que six mois. Ok. Ok. Mais, euh, mais pour le Covid. Euh, Ce n'est pas nécessairement de passer les tests médicaux Il, y a, il, y a, il y a, euh, Quand vous vous présentez à l'aéroport, déjà, la, la compagnie aérienne euh, prend votre température et tout ça. Donc, vous avez un contrôle là. Euh, vous avez un autre contrôle quand vous arrivez à, ici. Et puis, euh, quand, si vous arrivez pour, euh, chez votre employeur, puis euh, vous tombez malade, là, là encore, là, il y a des obligations euh, d'isolement, puis tout ça à faire. Alors, euh, euh, il, y a, il y a un effet, euh, euh, ça commence le l'aéroport, ensuite, ça va à l'employeur. Tout le monde doit mettre le sien, là, pour, euh, tout le monde doit respecter les consignes, puis euh, réagir. Là. Euh, si, si votre travailleur a euh, la fièvre, bien, vous devez absolument euh, l'envoyer euh, chez lui. Euh, pour éviter de la propagation. Ok, parfait. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on n'aurait pas abordées par rapport à l'umt ou des, des choses particulières Oui, effectivement, euh, pour les IMT, euh, il y a des nouvelles mesures euh, qui, euh, qui ont été euh, prises. Euh, premièrement, les demandes de IMT continuent à être traitées. Si vous avez des, de, des demandes en cours en ce moment, euh, les, les, Continue à être traité. Cependant, je reviens, priorité en ce moment euh, des IMT, là, tout ce qui est d'un service essentiel, euh, c'est eux autres qui, ont, qui sont prioritaires en cours de traitement. Euh, alors, s'il y en a une, exemple, si moi je suis dans le service essentiel, j'envoie une demande d'un de IMT, puis vous, vous, vous, ça fait deux mois que vous avez envoyé la vôtre, mais euh, probablement que, que ma, ma demande va passer avant la vôtre, là, en fait traitement. Là. Alors, c'est santé, agriculture, alimentation, médicale, camionnage. Okay, c'est ceux-là, c'est des secteurs qui sont euh, en ce moment traités en priorité, là. Il y a, aussi, il y a surtout, euh, euh, ils nous ont aussi, euh, il y a certains métiers euh, qui ont, euh, depuis le 20 mars, là, qui sont exemptés exant, euh, euh, d'obligation d'affichage, là. Vous n'êtes même plus obligé d'afficher, là, vous demandez le IMT tout de suite, là. Puis ça, ça, ça a encore rapport avec euh, tout ce qui est services essentiels, là. Euh, Et puis ça, ça va durer jusqu'au 31 octobre. Alors, Pour les services essentiels, là, euh, notamment là, dans santé, euh, agriculture, transformation alimentaire puis camionnage, jusqu'au 31 octobre, vous n'êtes plus obligé d'afficher du tout, du tout. C'est une mesure euh, transitoire, là. elle est temporaire. Est-ce que je dois faire un IMT ou pas en ce moment? Ouais, J'ai besoin de, de travailleurs, est-ce que euh, je dois faire un IMT? Euh, C'est cas par cas, je vous dirais. En ce moment, compte tenu de la situation, il um, y a des il des employeurs qui vont pouvoir faire des demandes de IMT, il y en a d'autres, euh, je serais plus prudent. Euh, oubliez pas, euh, faire un IMT, ça veut dire quoi? C'est de, de, de prouver euh, que j'ai pas été capable de trouver un Canadien pour combler mon poste. En ce moment, ben, compte tenu de la situation, il y, y a des gens qui vont tomber en chômage, donc ils vont probablement avoir des Canadiens disponibles. Là. Euh, alors ça va être un petit peu plus difficile. C'est faisable, c'est cas par cas. Alors, euh, il s'agit juste de voir comment on peut monter le dossier. Euh, les EIMT, habituellement, lorsqu'on avait l'acceptation, euh, c'était des lettres de six mois. Alors, le IMT était valide de six mois. En ce moment, ils ont prolongé la période jusqu'à deux mois. Alors, euh, pour les employeurs qui ont déjà été acceptés récemment, euh, puis qui ont, euh, qui ont demandé le permis de travail, puis les permis de travail, ils, ils, il va y avoir un délai avant d'être approuvé. Ben, je vous recommande là, de, de, de communiquer euh, avec votre agent qui a traité le, le dossier, puis de lui demander l'extension. Ils sont très rapides. Euh, moi, mes extensions, je les ai eues dans la journée même. OK. Alors, ils sont très, très euh, sont très rapides. En passant, ils sont très, très conscients euh, de ce qui se passe. Euh, et puis, ils sont. Euh, sont coopératifs. Sont, euh, moi, je vous dis que j'ai un excellent service en ce moment-là de.. de la SDC, de tout ce qui concerne l'IMT, les agents répondent aux questions. Ils sont là pour nous en ce moment. Euh, permis de travail, euh, il y a euh, un test pilote en ce moment. Euh, ils vont, euh, pour, On va pouvoir euh, euh, tout ce qui est bas salaire, ils prolongent la durée maximale des permis de travail de 12 mois euh, à 24 mois pour le bas salaire. Okay? Parce que quand vous aviez, exemple, vous êtes un, un employeur, vous des journaliers euh, euh, dans le. le, le je ne sais pas, un poste à 18 l'heure, c'est du bas salaire. Euh, ben, on avait, ils nous accordaient habituellement un 12 mois euh, de, de permis de travail. Alors, ce pas long, 12 mois, là, déjà, au bout de six mois, il faut, faut que tu recommences ton IMT, il faut que tu commences ton renouvellement. Ben, il y a une mesure en ce moment, un test là, qui va durer sur trois ans. Puis là, euh, ils vont, on va pouvoir avoir des, do, des 24 mois euh, sur des journaliers quand le dossier est bien monté, bien sûr. Là. Alors, c'est une plus le monde nouvelle ça. Ça, c est, c est, je fais juste un, un petit aparté, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle parce que beaucoup d'entreprises disaient, ben, moi, ça, je ne vais pas me lancer à recruter à l'international des gens peu ou pas qualifiés, même si c'est avec des salaires plus forts, parce que euh, en fait, je suis en renouvellement de contrat, de visa tout le temps, tout le temps. là. Puis Il ne faut pas rater hein, parce que si on rate la, la date de visa et autres, ben, il faut que la personne retourne. Euh, là, le principe qu'on passe de 12 mois à 24 mois, ça va vraiment être une, une aide importante pour les entreprises. C'est très, très positif, effectivement. Et puis, ça permet à votre travailleur de, de pouvoir euh, faire, commencer les démarches euh, de, de résidence permanente aussi. Alors, euh, 12 mois, il y, a, il, y a, il y a pratiquement pas le temps. 24 mois, il y en a le temps. Euh, dernière, euh, peut-être, euh, dernière chose. Les travailleurs, employeurs doivent respecter les plus récents conseils et exigences de santé, là, euh, transmis par le Canada et le Québec, là. Sinon, il euh, y a des amendes élevées euh, pour les candidats, même bannis. Ils peuvent être bannis euh, du Canada. Euh, Puis, pour les employeurs, il y a des amendes élevées aussi. Puis, vous pourriez perdre, perdre votre droit de, de, de pouvoir faire d'autres IMT dans le futur. Alors, c'est très, très, très important. Ce serait ma dernière directive. Bon, merci beaucoup Nathalie, euh, on arrive à la fin de cette conférence, il est 9h27, donc on a vraiment tenu le planning, je suis, je suis super content parce que je sais qu'on avait, euh, avait quand même beaucoup de choses à, à voir, il euh, y, y a plein de sujets, on a eu beaucoup de questions, il y a plein de sujets qu'on n'a pas pu forcément aborder euh, dans, dans, dans cette rencontre-là, on a prévu d'en faire d'autres, euh, même après la, la, la sortie de, de, de confinement, Là, on a prévu avec Nathalie et puis Mathilde d'arriver sur des sujets bien particuliers, euh, on a eu des demandes très particulières, donc on va bâtir des, des ateliers, toujours d'une heure maxi, euh, sur lequel on, on rentrera un peu plus en détail euh, comment on fait un dossier, comment, euh, dans quel pays je peux aller recruter, euh, quel est l'endroit où j'aurais peut-être le plus de chances de trouver les, les bonnes compétences par rapport à ça. Donc on a, on a énormément d'idées de, de, pour euh, des ateliers. Donc si vous voulez euh, savoir les prochaines dates des ateliers, bah, on, les, on les partagera sur notre page Facebook Patrimoine RH. Et puis, euh, si à la fin de cette, de cette euh, conférence, vous avez encore des questions ou d'autres sujets, vous dites ça, c'est un sujet que j'aimerais vraiment qu'on aborde, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez reçu l'invitation avec le lien, donc n'hésitez pas à nous écrire. Et ça nous fera plaisir de bâtir des, des ateliers, toujours gratuits, comme on l'a fait là, pour euh, vous accompagner dans vos démarches de, de recrutement à l'international. Euh, il est 9h, euh, 9h30. Euh, merci beaucoup, Mathilde, de, de, de ta participation et puis euh, du travail que tu fais avec nous et de ton partage aussi d'expérience. Euh, Nathalie, bah, merci de ton expertise. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble avec Nathalie. Euh, c'est toujours, toujours rassurant aussi pour nos clients parce que c'est toujours un peu angoissant hein, de dire, OK, on a, on a retrouvé quelqu'un, mais comment ça va se passer euh, Je le dis, Nathalie, euh, bravo pour tes dossiers, tu es très rigoureuse. Tu, des fois, tu nous imposes des choses, ça peut être un peu… Des fois, on dit, oh là là, elle nous pose des questions, Nathalie, mais un dossier bien monté, c'est aussi une réussite. Puis ce n'est pas qu'une réussite pour l'entreprise, c'est une réussite aussi pour les gens. N'oubliez hein. euh, pas que derrière tout ça, c'est aussi des, la, la vie de, de gens qu'on transforme, qu'on qu amène ici dans, dans une nouvelle vie. Donc, euh, il faut que ça se passe bien pour tout le monde, aussi bien pour l'entreprise que pour euh, les, les nouveaux immigrants. Donc, euh, merci Nathalie pour ce travail. Et, Et puis, euh, ben, merci aux participants hein, euh, d'être là ce matin. Et puis, euh, on va sûrement repartager cette, cette vidéo. Euh, cette conférence en format vidéo sur notre page. Donc, euh, si vous êtes intéressé, on, on vous enverra ça. Donc, merci beaucoup, merci à tous euh, et puis euh, bah, au plaisir de vous revoir sur un prochain atelier. Merci à vous. Merci au plaisir. Merci. Bonne journée. Merci.